On se retrouve avec Tips Iron, Tips Optics, Tips Vali, Tips et Redef Voilà pour en bon bah... Atec tu prends pas le train Ah bah Non mais tu vois je parle vite tu vois, moi je suis un On dit les chiffres sont lents, je démontre le nom tu vois Bon alors déjà lors de cette vidéo on va vous dire un truc Merci aux 800 abonnés, aux 700, aux 600 et aux 900 qui vont venir. être... 860 même Ouais 860 voilà. Ouais. 862 maintenant. <rire> bon il les... non. non, non. On, on te ramasse une quoi d'une balle, je fais l'hélico avec ma bite. Putain <rire> il, de merde. Kilo il voit cette vidéo. Euh. Il faut qu'il m'envoie un message là. Pour, euh, pour qu'on. <rire> <rire> le mec c'est.. <rire> non mais non, il faut que je te voie. Y... Absolument parce que je le vois pas T'as reçu un... T'as reçu la vidéo, t as t as vidéo sur Skype Skype texte au passage Euh. Ouais je vais la prendre direct. Les mecs qui font leurs trucs et leur une vidéo, tu sais. Je suis malaise. Par contre, euh. du euh. un gros big up ah ah ah ah ah ah ah ah C est, c est, oh, il y a un hard euh, à l'XPR là par contre. On a plus la euh, challenge... Attends vas-y Concernant le recrutement challenge euh, Tips 1K, quoi. Euh... Et mec, arrêtez de m'envoyer des messages. La Tips recrute, la Tips recrute. On ne recrute pas, là c'est fermé, tu vois. C'est une bulle, c'est fermé. La clé c'est quand on arrive aux 1000 abonnés, tu vois. <rire> tu, ouvres, tu ouvres le coffre quand t'as 1000 abonnés, <rire> tu vois. Donc arrêtez de marcelier Arrêtez de marcelier Arrêtez, tout cas, recrutement de challenge S'il vous plaît Arrêtez de marcelier Non non non, chaque jour je me connecte, je vois 10 messages K, NU, T, I, P, dans, euh... Désolé pour la santé en B qui est NU LH Euh... On a pas d'avance ça. Les mecs on a pas d'avance Ouais j'ai avoué, il est passé de la merde, concentrez-vous Il est passé des ennemis gros, enfin c'est tout Il va faire quoi Il y a un mec à lui direct il est le marqueur C'est Attention à vous. Oh lolo, mais le mec c'est vraiment un, un malade. Oh, eh bah, un Gabon mon... Oh Pour tout tout le monde, baby. All all tout mon mis Oh le monde. tout mon mec. Pis putain. Il me prend rien ce gars. Ah, il a abandonné. <coughs> oh non, On, derrière. Il, se euh, il, euh, putain, esclave. Oh y'a un mec qui fait fais gaffe. Euh, machin. Là, là, là, en y'a un de la piscine, là. Et moi, j'ai moi, c'est Oh, il est tombé Bully, mec Oh, mais il mitraille, en plus, c'est l'expert. Bah, bravo. Faites gaffe au score camp. Ah. Euh, ouais, euh... On va pas avoir longtemps pour ça. Go, oh, c'est 70 est le dernier est Il c'est plus vite, c'est 74. <rire> il fait trop rire avec ce 70. J'adore les suisses. Ah ouais, 70. <rire> euh, 513. <74. rire> oh, ah, oh, oh, j'ai le dernier Oh, stop, stop, stop, stop, Oh mon dieu, j'ai pas par corps mec en plus <rire> On a eu chaud, là, on a eu chaud. Ok, on a pas beaucoup d'avance, donc on fait gaffe. Moi, je suis obligé bah, ah, je me ah, suicider, Non, je me Suicidez-vous, hein, les mecs, suicidez-vous. Voilà. Oh oh, <rire> non, mais les mecs, faut vous suicider. Bâtard, va. NON J'allais lui faire. N'y allez pas, n'y allez pas. N'allez pas, suscitez vous à chaque fois. Voilà, mettez-vous là, mettez-vous ben, tu... je, je, je, je reviens, je suis pas fort en truc chat. Voilà, allez. Oh mon dieu Père de merde j'ai fait la faute, de cam, je hurle comme une pute. J'fais l'illico avec ma bite. Putain, oh putain. Bon bah, J'ai mené <rire> une seconde ou pas mm -hmm. Parti. Ah Oui, patient. Bah... Allez, une petite seconde. Il encore avoir raid en plus, il... je pense. Enfin, pour la... Le mec, il de... a tout lancé, hein. Il a tout lancé pour le tuer, il a fait, vas-y. <rire> il Oak, a pas Deuxième Tomahawk. <rire> <Oak>. Euh... Zik. Zik! <rire> On bat les couilles pas Attendez, attendez, attendez, c'est qui vient de m'insulter. Attends, je vais l'inviter au groupe. On est en vidéo, on est en vidéo. Et alors, on va direct on. là. Le mec il et il pète un il pète un plomb. T'es le chef du groupe d'amis, hein, ces gars. Donc tu te vires dès qu'il dès qu'il gueule trop. Ouais, ouais, t'inquiète, de ouais. toute façon, je veux bien me défouler sur lui, tu vois. Bon, euh, re tout le monde, on est près de nouveau à la deuxième partie. Il y aura peut-être un coup de gueule à propos de l'incendie, euh... Ouais, <rire> dans, dans la vidéo. <rire> Parce que c'est un piérage, tu vois. On ah, il pas, a on Mazo. On, on, ah, aime pas que les, les les on aime pas les pré-shooters. On aime pas les pré-shooters, d'ailleurs, regarde. Ou les gars, Cardcope en e-sniping avec un cut. Mazo est join, il se sort d'excès en direct. Et bah, on va lui donner ce qu'il veut. Ah, non, il est où Allez, il est voilà, affiché mon gars, affiché. Il y a une merde, tu es pas Oh Oui. merde le Oh Quelle merde Oh Quelle merde Quelle merde Quelle merde Quelle merde Quelle fait Quelle merde Quelle merde mais non, t'imagines qu'on si aurait mis 74-0, mec <rire> Oh, c'est le pauvre, les pauvres. Allez, oh, les mecs, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. C'est ce qu'on a. <t 'en fait> Par contre, faudrait faudra tout de les mecs. Ah, kebab, kebab, kebab. Ils sont de tromper les mecs tellement ils ont peur. Oh. Bon en approche. C'est la piste. allez, continue. Chut. Mais attends, je ramasse la snipe, là. Ah, on... c'est dans... chez nous, c'est chez nous. Oh j'ai failli lui mettre un terme Vas-y, tu le Non Putain, il était ultra low, quoi. Non, ah, il y a toujours un petit bloc, là. Toujours à cet pas comme moi, en fait. Puis merde, il pas. à trouver sa phrase. Ah ne trop trop Putain, Ah pas. Je rêver sais 32 secondes ne sais pas. Je ne pas. Je à trouver pas. mot Putain, il pas. quoi, ils sont pas. à chier Ils pas. Je de par contre là, vous pas. Mais, au pire, au pire, le moment qu'il y en ait un qui le voit, il oui, le signe oui, oui, à l'avant. Il s'en il... oh, <rire> balle, il t'a faut... eh. mis avant. Il n'y a pas <rire> de voiture en feu. <rire> il n'y a pas de voiture en feu. Au pire, on détruit toutes les voitures. Hein. Ah ouais. Pour oh. ah, le mec là, il était nul, Iron. Le Oui, dans le dos, je lui ai mis un C'est il quoi Retard de coup C'est quoi ce coup Désolé pour la rapade ah, ah, Reviens toi t'abuses plus Faites ah, gaffe enfin, on est à 67 Sauf si y a quoi qui moi je, je continue <coughs> euh, Vas-y euh, dernier coup. Ça a pété. Ah j signalé, sí. 73 Hop hop derrière. J'en ai un j'en ai un là le tuer je peux le tuer il a SK Mais il a SK, bande de con Hop hop hop Putain, je sais pas que c'est bloque. Attends, Merde, attends, faut que j'aille me tuer. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, je m'offre à toi. Voilà. Non, mais pousse-toi, putain, je suis avant toi et tout. Oh le con. Oh les connards. Allez, le petit X-Dix Pas tous les jours! Attention, ils sont dans la maison là! Au oh, pire, tu es moi, c'est ah, quoi? merde! C'est pas ma classe! Le mec, comment il galère? <rire> je me mets devant lui, il galère! Non! Non, non, non, je suis deg! J'aurais pu tenter le Windows! Oh, y'a du monde à le middle! Les mecs. Tentez mec tentez ah, ouais, on le met, on le met! Ah là là, il est perfect, il est perfect! Il s'est fait charger. Non. Oh mon dieu Y'a du monde Ah euh, Optique toi aussi tu tentes le, le window Ah putain Bloqué par la fenêtre J'y vais Vas-y vas-y vas-y Vas-y vas-y ah, vas-y Non vas-y vas-y vas-y toi On est au femme Attention y'a un sniper qui monte vite vite vite vite, vite, vite. Ah. Non mais il avait un sniper au début Allez allez allez Non ça passe pas loin j'ai fait le match ah, non, Moi, je peux te pousser Ah oh, enculé. Comment j'ai plus de pousser Je peux pas pousser ce jeu ah, Non, y a une tourelle en plein mid, une tourelle D'ailleurs toi comment j'ai fait J'ai un, un peu, peu l'enlevé Pas dangereux Oh putain! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ligue? non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, putain. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, tu l'envoies à code QG comme l'autre là. Oui, euh, oui, tu iras en mode studio après puis tu montreras aux abonnés, ok Oh, oh putain J'en <rire> Je bon. crois qu'on la tête. Bon bon, bon, bon, bon, les mecs, on va terminer sur ça. On va terminer 720 euh, Ce beau petit HT Oui oh. Alors, euh. Non <rire> Je vais attendre que le chef finisse. Attends, reste là, il y a encore... on en refait une enfin. sur cette vidéo. Après ah, on va voir. Okay, okay. oh, C'est bon, taisez-vous oh, le les mecs, taisez-vous Taisez-vous Bon, oh. sur ça, sur un petit HTM, voilà, oh. Optique je suis en train okay. de faire des. Je crois qu'il est deg, je suis pas like. sûr mais je crois qu'il paye. Likez, commentez, <rire> partagez la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve à la nuit prochaine. à la nuit prochaine à la semaine prochaine. Prochaine. Prochaine. prochaine Et, et pas tout le monde Attention, microstation orbitale...